Inégalité de Bernoulli, 1 plus x puissance n supérieur à 1 plus nx pour n entier supérieur à 1 et x supérieur ou égal à moins 1, x différent de 0. On va démontrer cette inégalité par récurrence. Initialisation pour n égal 2 la première valeur entière après 1, l'inégalité devient 1 plus x au carré, qui est égal à 1 plus 2x plus x carré, est supérieur à 1 plus 2x, parce que x carré est strictement positif. Voilà, inégalité vérifiée pour n égale 2. Hérédité. On va montrer que si 1 plus x puissance k supérieur à 1 plus kx, alors 1 plus x puissance k plus 1 est supérieur à 1 plus k plus 1 fois x. Autrement dit, si pour le k l'inégalité est vraie, alors pour k plus 1, elle est aussi. Comment on s'y prend Dans cette inégalité, on va multiplier les deux membres par 1 plus x. On obtient 1 plus x puissance k plus 1 supérieur à 1 plus kx fois 1 plus x. L'inégalité reste la même parce que 1 plus x, il est toujours positif. Et c'est combien ça, si on développe? Ça nous donne 1 plus x plus kx plus kx carré, qui est égal à 1 plus k plus 1 fois x plus kx carré. Et kx carré étant toujours positif, cette chose-là est supérieur à 1 plus k plus 1 fois x. Regardez, on vient de démontrer exactement ce qu'il fallait démontrer. Et donc, par récurrence, l'inégalité de Bernoulli a été démontrée.